Allons-y pour le conseil du jour. Aujourd'hui, voyons comment le fait de consommer du sucre vous flingue votre hormone sacrée, la testostérone. Alors en 2012, un congrès de chercheurs aux USA spécifique à l'endocrinologie a fait part d'une étude dans laquelle il a mis en évidence que l'ingestion de glucose, du sucre, faisait chuter le taux de testostérone de manière forte et prolongée. L'équipe de chercheurs a en effet recruté 74 hommes qui ont passé un test de tolérance au glucose. Ce test consiste en l'administration de 75 g de glucose par voie orale puis on observe l'évolution du taux de sucre dans le sang et éventuellement celui du taux d'insuline, l'hormone qui fait pénétrer le sucre dans les cellules. Le test révèle que 42 hommes ont une tolérance normale au glucose, 23 une tolérance diminuée et 9 ont euh, un diagnostic de diabète type 2. Donc les chercheurs ont mesuré en fait le taux de testostérone au cours du test et dans les heures qui ont suivi, ils ont constaté une chute drastique de la testostérone des hommes après cette consommation de glucose. Et euh, ceci pendant plusieurs heures, que ce soit chez les personnes en bonne santé ou chez les diabétiques. Les chercheurs ont également expliqué que de précédentes études euh, avaient déjà montré que la production d'insuline faisait chuter le taux de testostérone. Mais en fait, ils ne sont pas certains du mécanisme appliqué. Donc, si le pic d'insuline est en cause, vous comprenez qu'il faut maîtriser cette hormone. L'insuline, c'est une hormone et il peut être avisé de choisir des aliments à un glycémique bas, pour préserver son taux de testostérone. Pour mémoire, ce que l'on considère comme du sucre rapide, ce n'est pas simplement ce qui vient naturellement à l'esprit. Ce n'est pas juste le sucre blanc, la confiture, c'est surtout, puisque on n'y pense pas forcément, le pain blanc, le pain même le pain complet. La pomme de terre cuite, euh, la purée, les frites, euh, les farines de blé, les pâtes, moi bon, j'en passe des les meilleurs. Tous ces aliments ont des indices glycémiques très élevés. Mon conseil Évidemment, on sait que le sucre rapide est l'un des maux du siècle. Il est responsable de nombreuses maladies et des plus graves. Il n'y a plus de secret là-dessus. Pour les anciens qui regardent cette chaîne, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette petite abeille qui venait dans les spots publicitaires de la télévision nous dire que le sucre c'était bon et qu'il fallait en manger. Vous voyez bien, que c'est moi l'expert Alors quand je vous dis qu'avec le sucre, on passe de bons moments, bah croyez-moi Je pense qu'on n'est pas près de la revoir celle-là. Consommez le moins de sucre possible. Privilégiez quand même un sucre dans votre café plutôt que des édulcorants qui, à mon avis, sont des bombes à retardement. C'est toujours l'excès qui est dangereux. Un peu de sucre dans la journée ne posera pas forcément de problème. Évidemment, si vous buvez 10 cafés dans la journée, eh consommez-en moins. Et si vous ne pouvez pas, apprenez à le boire sans sucre. Non mais sérieux, consommez-en moins pour soulager vos glandes surrénales. Ouais bon, Je ferai peut-être une vidéo sur euh, la fatigue surrénale 1C4, ça aussi c'est important. Je sais qu'à ce rythme, certains vont me dire « Ouais, on peut plus rien manger. » Mais pas comme ça qu'il faut l'interpréter. Il faut bien comprendre que nous sommes dans une société où nous avons tout et très facilement. Nous vivons dans l'opulence. Du coup, on est tellement con, ben, on consomme tout en excès. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à demain pour un autre conseiller qui vous aidera à maximiser la production de testostérone. Devenez chaque jour une meilleure version de vous.